Faites un métier que vous aimez, c'est important. C'est vraiment la base, c'est mon petit message pour vous. J'ai choisi d'être chef de rang parce que c'est là où on communique avec les clients. Moi, mon but dans la c'est que les clients ils partent sur une bonne note et des bons souvenirs. Faut les chouchouter. J'ai fait un stage au train bleu, ça m'a vraiment plu. Je me suis dit je me vois vraiment dans un restaurant. Moi, je veux juste ouvrir un restaurant au bord de la mer. C'est vraiment le but.